Bonjour à toi chers spectateurs, euh, oui nous ne sommes pas dans la période d'Halloween mais pour autant on va parler de ce qui aurait dû être l'un des événements de la fin d'année dernière. Mais Megan est arrivée et du coup le distributeur a décrété qu'il fallait repousser un petit peu le film. Donc début d'année étrange où l'on parle donc de Terrifier 2 de Damien Leon. Euh, et alors le résumé je ne saurais même pas comment vous le faire de manière euh, trop simple ou pas assez compliquée. Euh, disons qu'on prend la suite du premier. Art est revenu à la vie euh, suite à une faille temporelle. Alors je déconne pas, selon le pitch du film, et j'ai vérifié un peu partout, une faille temporelle ramène le méchant à la vie et lui permet de revenir. Euh, et on se retrouve téléporté un an après les événements de Miles County euh, dans la famille de Siena, qui va voir Art débarquer le soir d'Halloween. Halloween 2, euh, c'est tout ce que vous voulez, c'est perché, et bah vous vous en doutez, vu que c'est un film d'épouvante et vu qu'en plus il est disponible, j'ai demandé à Hugo de faire vidéo avec moi. Comment vas-tu Hugo Ça fait longtemps Ah oui, ça fait beaucoup trop longtemps euh, Je sais même pas comment résumer le film. En fait, je peux vous le résumer simplement. L'affiche dit « Le film qui a terrifié l'Amérique ». C'est peut-être un poil exagéré, mais on n'est pas loin de ça. En gros, le film, à la base, aurait dû faire partie de cette catégorie extrêmement sombre de films d'épouvante américains, à très petit budget, qui rapportent maximal 1 million de dollars au box-office, s'ils ont un peu de bol, euh, et qui ont vaguement une petite réputation crypto au sein de certains gros fans de genre aux états unis euh, Mais le film a été porté par les réseaux sociaux. Parce que littéralement, visiblement, il y a des gens qui avaient des problèmes de cœur en plein milieu de la séance, qui vomissaient aux trois quarts du film, euh, ou alors qui avaient besoin d'appareils respiratoires parce que, bah, visiblement, le long-métrage était trop hardcore. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec une campagne de com' complètement basée autour de ça. On peut raconter qu'avant, on a mangé un kebab et qu'on n'a pas vomi, du coup. Ah oh bah oui, non, non, mais clairement. Euh, mais donc, du coup, le film a été porté par cette idée qu il était tellement gore qu'il était insoutenable. Porté par cette idée, il a fait un carton au box-office américain parce que c'est bon de rappeler que ce long métrage n'a coûté que 250 000 dollars. Et qu'au box-office, il a été à plus de 20 millions aux Etats-Unis. Il y en a un qui doit se rouler dans les bifetons le soir. Euh, mais donc voilà, le film a débarqué comme ça. Euh, en France, il y a donc Shadows qui l'a récupéré et qui s'est dit qu'ils allaient faire un partenariat avec ESC qui dans l'année avait également sorti The Sadness ce sadness aussi réputé pour être un gros film de genre bien hardcore et bien violent qui a failli frôler l'interdiction moins de 18 ans. Donc, il sort avec cette espèce de vibe genre « regardez-le, ça va vous foutre les frissons et ça va vous donner envie de vomir ». Contexte placé, Hugo, t'en penses pas, quoi on a de Terry Fire 2 Eh bah, je partais dans l'idée que ce serait un gros nanar... Il a des points nanardesques, ça n'empêche que bah, j'ai passé un bon moment devant le film, et j'ai honte de dire ça un <rire> <'ai> peu, <rire> j'ai un peu honte, mais non, vu des références, vu, vu de la construction, même le jeu d'acteur qui n'est pas dégueulasse non plus, euh, ouais, c'est plus, il est mal vendu, oui c'est un anart fun qui pourrait passer en nuit fantastique à Nantes, tout à très fait, très clairement, ouais voilà, on est plus sur ce genre de film, j'ai revu euh le truc là, avec le Père de Noël qu'on avait vu une année, la nuit fantastique, là... Ah oui, c'est me petit vaguement quelque chose, oui, oui. oui, oui. oui. Bah, voilà, euh, ou Satanique Panique, des oui bah, comme oui, ça. Oui, voilà. oui oui complètement on est oui. sur ce genre de film, en fait. Oui, ok Oui, je suis d'accord avec qui toi. De, qui n'a aucune raison de percer, mais qui la perce. Oui, voilà, bah, parce qu'on est sur l'anomalie. Mais on va oui. dire qu'aujourd'hui, c'est les anomalies, entre guillemets, qui portent un petit peu les, les, les mouvements, entre guillemets, de foule au cinéma, parce que... Euh, on ne va pas se voir la face, si je devais prendre un événement dernièrement qui a eu lieu, qui reste une anomalie, ça reste quand même Avatar 2 qui sort 13 ans après le premier, et les gens courent quand même le voir. Ouais, je ne mais... compare pas Terrifier 2 à Avatar 2, hein, non, non, loin de là. Que mais ouais. je pense profondément qu'en fait, ce qui fait qu'un film aujourd'hui a du succès, c'est quand il est porté par une certaine idée qu'on se fait de celui-ci. Terrifier 2 est ce genre de film où on peut se... Créper le chignon à s'imaginer des raisons pour lesquelles il sortirait. Moi je pense vraiment qu'il a eu droit à un effet de mode. Qu'il est sorti dans la bonne période aux états unis Grave à l'époque oui en un où sens où on vendait grave comme les gens ont fait des malaises dans le cinéma on vomit dans le cinéma dans le genre je comparerais plus le film pour le côté américain au projet Blair Witch qui à la base se vendait comme un truc extrêmement oui. bateau et de fil en aiguille a réussi à se créer une, une vraie oui. une, une vraie une vraie popularité en, en ayant justement cet attrait pour les gens c'est pas non plus Blair Witch c'est pas non plus Blair Witch clairement mais il y a cette idée comme quoi le film a coûté que dalle euh, les gens oui. sortent en vomissant ah bah faut absolument qu'on aille voir le film euh, après oui tu l'as dit c'est et on, on est à, en fait, pour moi, le film a vraiment des attraits qui sont euh, pas forcément nanardesques, mais comiques. Oui. Dans le sens où je trouve que Damien Léon, il a vraiment choisi de faire un film où l'objectif principal n'est pas uniquement de faire peur. Ah oui, C'est aussi d'amuser, et vraiment d'amuser de manière en première. Moquant, en se moquant des codes du slasher, Complètement. En, en, même la, en se moquant de la peur du clown, en poussant au paroxysme le personnage de Hart... Euh, qui ne parle pas, qui fait ces grandes mimiques là de. La de Art mimes. est une espèce de version sans voix de Pennywise mais low budget quoi. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. Est ça. Est... Art est un espèce de clown qui vraiment non, fait en fait des caisses. Ça et Michael Myers quoi. Non, mais c'est ça. Et encore euh, ça et Michael Myers mais qui aurait pris euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de drogue en plein oui. milieu quoi. Oui, et oui. qui se serait dit Oh le monde est rigolo, je vais arrêter de parler, je vais buter tout le monde. Et voir des enfants morts. Et voir des enfants morts qu'il prend pour sa fille. <rire> mais... C'est peut-être sa fille. Mais peut-être. Non, mais le, le film est vraiment perché à un point où vraiment il faut juste le voir comme une barre de fun et pas grand chose de plus. On a passé deux heures et quart, parce qu'il dure quand même deux heures et quart. Oui, ça j'allais en parler ensuite mais oui, oui, oui. oui à oui. faire des théories sur, sur, sur le, le pourquoi film. du comment, parce oui. qu'en en fait euh, le film, et moi personnellement c'est le plus gros reproche que je peux faire au film, c'est beaucoup trop long, mais genre beaucoup trop long, je sais que toi ça te choque pas, pas, pas mais moi pour moi c'est vraiment un moment, euh, même si on s'amuse, il y a vraiment un moment où tu te dis « Ouais, ok, on se marre, mais 2h18, quoi 2h18 » Le pur bonheur. Ah ouais, non, non, mais c'est long. C'est clairement beaucoup trop long. Euh, je te propose qu'on saute sur l'écriture, comme ça, ça va nous enchaîner un petit peu sur euh, pas mal de points. Euh, l'écriture, donc, c'est Damien Léon tout seul. Euh, Damien Léon, donc, c'est bon de le résumer, il est obsédé par ce clown. Parce qu'il a fait 4 films, je crois, et sur les 4 films, il y en a 3 qui sont centrés autour de Art qui à une époque ne s'appelait même pas Art, s'appelait Le Clown. Mmh. Et ensuite il y a eu Terrifier, et là il a mis en place Art, et ensuite il y a Terrifier 2. Et il y a un tout premier film où c'est une compilation visiblement de personnages horrifiques qu'il a créé, et il y a déjà ce fameux clown dedans. Donc vraiment c'est son obsession, c'est vraiment le, le personnage qui drive toute sa filmographie. Euh, je trouve qu'en termes d'écriture, le film est... me fait beaucoup penser à certains vieux slasheurs qu'on pouvait avoir dans les années 80 et 90. Oui. Ce ah, côté vraiment, euh, ne brodons pas des pseudo-métaphores ou des réflexions autour des personnages, concentrons-nous simplement sur un type qui débarque à un endroit T et son objectif, c'est de buter tout le monde. C'est vraiment ça. Donc j'aime dans cet aspect-là, cette radicalité qu'a eu Damien Léon, d'accepter visiblement le fait qu'il ne peut pas non plus en faire des caisses, il ne peut pas non plus amener trop de trucs, donc il amène son perso, débrouille a... débrouillez vos... Il a plutôt bien compris les codes du slasher. En ah oui, fait. non, non, là-dessus, enfin, euh, oui. Tout le long, j'ai senti des références bien amenées mmh. et plutôt subtiles, alors que le film ne l'est absolument pas. Mais les références sont subtiles. Oui. À Halloween, à Scream, à toutes ces choses déjà, rien que le... À Pennywise... Le, à... le, le, le panneau de début avec le titre du film, c'est exactement le même que Scream. Un ou deux. Oui, c'est ça, c'est vrai que ça fait beaucoup penser voilà. à ça. Il manque mais juste le côté où on scratch l'écran, oui. mais euh, c'est quasiment mais ça. Mais voilà, c'est mm. des références subtiles tout ouais. au long du film. Complètement. Et on sent que son objectif en termes d'écriture pure, c'est de faire l'équivalent d'une maison hantée, quoi. c'est-à-dire de nous balader d'endroit en endroit, de nous terrifier avec un truc, puis avec un autre, puis avec un autre, puis avec un autre, et de jouer autour de cette mécanique où en plus de ça, il y a vraiment le côté un peu fun où tu te dis que tu peux te marrer avec tes potes. quoi. Parce que je pense oui. que c'est aussi ça le côté ludique qui porte le film et qui fait que les gens aux états unis sont allés le voir en masse. C'est parce que clairement, il y a le côté, si tu le vois tout seul, tu peux vite t'ennuyer. Oui, mais si tu le, le vois bien entouré, bah, tu peux te marrer et passer un bon moment. Et vraiment te taper des barres à trouver des situations complètement outrancières ou grand-guignolesques. Et pour autant, tu te dis, bah, c'est peut-être outrancier, mais au moins, ça se tient. Mm t'as pas un moment où t'as envie je de dire... Je la scène oh, avec les enfants qui tapent à la porte. Là. Ah, mais celle-là, elle est... Voilà. <rire> voilà, voilà. voilà. Vous verrez si vous voyez le film, mais cette séquence est à l'image de tout le long-métrage, c'est-à-dire qu'elle est surréaliste, mais dans le contexte du film, on se dit... Ça <rire> oui, Ça pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais après, on peut pas évoquer grand-chose de plus, parce que, concrètement, l'écriture euh, est vraiment basée sur le fait qu'on a donc cette famille, autour de Sienna et de son frère Jonathan, qui vont avoir une pseudo-évolution familiale par le biais d'un rapport entretenu euh, avec le Hart, le clown et leur père décédé. Euh, chose restant très énigmatique, donc je ne sais pas si c'est que Damien Leon a déjà en tête un Terrifier 3, ou si c'est juste qu'il se dit il faut amener un petit peu plus de profondeur. Et donc du coup, il essaye de construire un background au personnage qui peut-être par moments sonne comme... Un peu bizarre, mais où on se dit ok, ça amène une certaine intensité à, à des scènes. C'est très étrange parce que par moment, c'est ce que je te disais en sortant de la séance, je, je me suis dit par moment, on dirait qu'il a envie de faire un film qui serait plus poussé que simplement un, un film entre guillemets juste de slasher. Et en même temps, il veut pas pousser le bouchon trop oui. loin parce qu'il se dit je vais pas non plus perdre mes spectateurs. Mmh. C'est pas un mec qui se dirait je fais it follows. C'est plus un mec qui se dirait faisons scream mais version z quoi. Oui. C'est clairement ça. Clairement ça. Ouais. On spoil très vaguement, parce que je sais que toi, tu as une petite théorie à évoquer. Donc, comme d'habitude, le petit timer est en bas. Euh, pff, en fait, oui, vas-y, vas-y. Je peux Oui, vas-y, éclate-toi. Hein. Sienna et Jonathan ont perdu leur Jonathan. papa. Jonathan, s'il te plaît. Non, Jonathan. Jonathan. Jonathan. Jonathan. Jonathan. <rire> <rire> perdu leur papa, qui apparemment, d'après la, la, la maman qui est toujours vivante, perdait la boule. Ne contrôlait plus ce qu'il faisait et aurait fait des choses atroces. Et en plus, ouais, aurait... on n'en sait, sait pas beaucoup plus. La seule chose qu'on nous dit, c'est que potentiellement, il aurait eu des visions. Voilà, parce qu'il y a tout. un carnet avec des dessins qui seraient liés à toute l'intrigue du film, qui aurait prévu l'avenir d'après certaines théories. Bref. Et suite à cet incident où ils perdent leur papa, Art apparaît quelques années plus tard. La théorie étant que art serait le papa de Sienna et Jonathan. Oui, si tu veux. Bon. Alors moi, j'avoue que cette théorie, je la trouve euh, tirée par les cheveux. Non, moi, moi, la partie que j'ai le plus envie d'évoquer, c'est vraiment ce dernier acte qui, pour moi, est complètement euh, biblique. éclaté sur réalisme biblique, tout ce que tu veux. Euh, il me fait beaucoup rire parce que vraiment, on dirait qu'à ce moment-là, Damien Léon s'est dit vas-y lâche les fers, euh, on balance de la métaphore christique, des histoires d'anges en plein milieu d'église, des mecs qui se font fouetter comme des martyrs, on rajoute en plus une fille qui va tomber littéralement dans une cuve où elle va se revoir dans un rêve qu'elle a eu au début, du pro, au début du film et elle va revenir à la vie parce que son épée visiblement donnée par son père, elle a des ouais. pouvoirs. Il y a un côté très... Euh... Donjon et dragon. Et il y a un côté, j'allais dire ça, mais j'allais dire plus euh, Valkyrie, quoi, le côté vraiment oui. une arme est capable de rendre la vie à son propriétaire. Enfin, oui. c'est complètement éclaté. Et tu te dis, bah, au moins, c'est encore une fois, je rebondis un petit peu avec ce que j'évoquais au début dans le côté premier degré. Le mec se dit, quitte à rajouter ça, j'y vais à fond et je me marre. Donc. Certes, c'est débile. C'est pousser les codes du slasher, de l'heroic fantasy, euh, Enfin, on voit bien qu'elle est fan de Donjons et Dragons, ah ben du terrible. petit frère qui est fasciné par les serial killers, qui a des posters de métal dans sa chambre, et évidemment. C'est pousser tous ces trucs à fond, en mode allez, ça passera, et si ça passe pas, bah ça passe ça pas. Passe pas. Bah, ça passe, puisque ça marche. Ça passe dans une grande majorité, mais pour moi c'est peut-être un poil well too much. Ouais, mais, c est... C est... mais non mais faut être réaliste Hugo je sais que c'est drôle, sur... gr... drôle sur l'instant Mais c'est vrai qu'avec le recul ça reste quand même un mec qui s'est peut-être tapé une un peu trop grosse barre Et qui s'est mis à vouloir mettre trop de trucs dans un film Donc certes c'est amusant mais il y a un moment où pour moi c'est too much ah, je... Lorsqu'on arrive dans ce dernier acte pour moi il y a vraiment un moment C'est ce que j'évoquais un peu au début dans moi le côté que je trouve trop long du film Pour moi il y a quasi une demi-heure à retirer dans le sens où vraiment il y a des scènes qui sont à rallonge, il y a des instants qui sont un petit peu trop lourdingues, et il y a notamment cette séquence de fin qui certes est très amusante sur le coup, mais pour moi, te pourrit un peu le reste du film, oui. dans le sens où tu as vraiment la sensation que, bah, on a été sérieux durant une grande majorité, et là à la fin on lâche les chiens et on se dit vas-y on s'éclate. clos. Euh... Voilà, et peut-être que c'est drôle Bien sur -ce. l'instant, mais je trouve qu'à la longue, en fait, de... quand tu mets le recul nécessaire juste pour te dire, ok, par rapport au film, est-ce que ça amène d'autres trucs bah tu te dis pas tant, parce qu'au final, ta théorie reste à la fin une théorie et n'a pas du tout de réponse. Oui. Et aussi, aucun des personnages n'a eu de réelle évolution, je trouve. Et c'est ça qui me dérange, hormis le personnage de Siena qui, entre guillemets, est passé d'une jeune fille un peu introvertie, et encore je trouve même pas qu'elle soit plus que ça introvertie, elle est passée à une guerrière. Mais honnêtement, je trouve que derrière, ce qui me dérange, c'est quasiment aucun personnage a eu une réelle évolution. Non. Tout le monde est resté sur place, tout le monde est resté statique, c'est juste qu'il y a eu des morts. Oui. Et beaucoup. ça me gêne un peu, tu vois. Et autant je peux cautionner ça sur certains films, autant sur un film comme ça, où genre vraiment le personnage est juste supposé passer d'un stade où elle est innocente à un stade où elle bute quelqu'un, je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'il n'y a pas de réelle évolution au niveau du personnage de Siena. J'aurais aimé avoir une, une, la sensation qu'à la fin, elle est vraiment plus la même. Et j'ai quand même la sensation ouais. qu'elle est un peu restée elle-même. C'est ça qui la me fin, dérange et vraiment. Et ça, on est d'accord tous les deux, la fin est très ouverte. Oui, et oui, puis il tombe très vite. Ah oui, il tombe très vite. Ben voilà, ah il, y a, oui, oui. il y a un dénouement. Dans la maison de l'horreur où ils sont. Oui. Dans le terrifié. Dans le terrifié. Dans le terrifiant. Non. Mais c'est ça, oui. Il y a, Et pas frido. On coupe la tête et point. Voilà. Point barre. C'est terminé. Rideau et hop. Et on a une scène post générique un peu perché où on retrouve un personnage du premier film et où tu te dis, voilà, et où tu te dis, Terrifier 3. Mais honnêtement, si c'est Terrifier 3, je ne sais pas ce qui va se passer avec sa tête. Et si c'est si, si ce qu'il fait avec l'œil au début du film, ça peut vraiment devenir perché. Hein. Oui, mais. J'attends de voir s'il ne va pas se greffer sur un autre genre de Neger. Ouais, euh... Moi, je, <rire> je, moi je, tout ce que je veux, c'est que euh, les acteurs reviennent. Ouh, je pense qu'ils reviendront, t'inquiète pas. Vu, vu, à mon avis, les cachets qu'ils ont dû se faire avec oui. le succès du film, ils vont revenir. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. En termes de mise en scène, euh, alors déjà, moi, c'est le premier truc sur lequel je veux commencer 250 000 dollars. Non mais je préfère le dire, 250 Déjà, 000 dollars. Il y a à peu près 200 000 euros de droits de, enfin de, d'auteur droit pour la musique. Pour la rétro wave Voilà. <rire> non mais moi ce qui m'impressionne c'est que pour 250 000 dollars, ça a des effets qui, qui, qui ont de la gueule. Certes c'est too much, et il y en a certains vraiment on voit que c'est des mannequins, mais ça reste cool quoi. C'est pas un... C'est généreux. C'est pas un, moche, un film moche. Non, c'est pas un film moche et surtout c'est généreux. Et moi c'est ce qui me plaît dans ce film, c'est que... Vous m'avez entendu râler sur le scénar, je ne peux pas râler sur la mise en scène foncièrement parce que vraiment pour le coup, pour son petit budget, Damien Léon s'est éclaté et a cherché à faire en sorte que son film soit le plus fun possible pour le spectateur. Bah, la scène de rêve est incroyable. Enfin, oui, bon, elle est trop longue. Elle est trop longue. Mais, mais elle est, elle est, elle est au drôle. vraiment visuelle. Mmh. Je la trouve extrêmement fun, quoi. Le plus gros défaut sur lequel je ne peux vraiment pas être intransigeant, c'est euh, la photographie. Bon, ouais. Les lumières, c'est pas ouf. Surtout mais, la scène de fin. Ouais, mais même de manière générale, je trouve les mm. scènes bizarrement éclairées, en fait. En fait, mm. c'est très bizarre, mais en gros, si je devais vous résumer comment c'est éclairé, je dirais qu'on est presque sur un deux points, avec juste deux, deux, deux mandats, et une grosse lumière en fond, mais tout se voit, du coup. Et c'est terrifiant, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun équilibrage. Mm. Et c'est un peu dommage, parce qu'il y a certaines scènes où, vraiment, je trouve que ça, ça pète pu... la crédibilité ouais. de la séquence. Surtout je... que ça aurait pu apporter quelque chose. Euh... Mm. Et que là, oui, il y a un petit peu... Euh... Mais bah on voit que c'est dans du studio. quoi voilà. C'est ça qui dérange. On voit que c'est dans du studio, dans et ce et euh... studio. Et on voit là, c'est là où on voit que c'est un film à 250 000. C'est ça. C'est le grand défaut. Parce que voilà. si on s'arrête aux effets vraiment pratiques, là, pour le coup, le film est vraiment mmh. bien foutu. Quoi. Et toutes les scènes en extérieur sont hyper bien filmées. Mmh. Et la scène de boîte de nuit aussi, d'ailleurs, soit dit en passant. La scène de boîte oui. de nuit est bien faite. Mais on a toutes ces scènes, entre guillemets, plus simples, avec des éclairages qui, par mon, ouais, font vraiment amateur mmh. pour le coup. Et c'est un peu dommage. Mon gros point négatif mis de côté. le reste c'est vraiment du fun en barre, quoi. Et le gore est... Le gore géré. est vraiment bien géré, je veux dire. Oui. Pour le coup, on est vraiment sur un film qui... Bah, je disais généreux, je pense que le mot généreux est faible, en fait, pour définir à quel point le film a vraiment envie de nous faire prendre un pied monumental, quoi. Oui. Il a vraiment envie de nous dire, éclatez-vous, ça va être gore, ça va être trash, ça va être tout ce que vous voulez, mais il n'y aura aucune limite. Et moi, j'aime bien ça. C'est oui. ce que j'aimais beaucoup dans le film de Rob Jabba, The Sadness, aussi. Ce oui. côté euh, intransigeant. Bon, The Sadness est beaucoup plus viscéral. Pour le coup, oui. la, le gore de Sadness... Ça, euh... ça attaque à des points où ouais, c'est plus sensible. C'est plus sensible et ça vient plus des tripes. Mmh. Là, c'est vraiment le côté fun. C'est mmh. vraiment éclatez-vous, ça va être trash, il va y avoir des tripes. On commence au début, le mec, il pète la gueule à un gars, il chope le crâne, il le sépare en deux, il prend le cerveau et il bouffe. Voilà. C est, c est... Il se prépare des armes, grand guignolet, c'est prépare c'est de cartoon. Des... Enfin, euh... voilà, ça. Il y a des scènes très cartoonesques, en fait. Il y a des scènes qui m'ont beaucoup fait pour ça. The Mask, notamment. Il fait Là, des, des accordéons. Rond. Il fait les accordéons, la scène au magasin où il sort tout du sac, là, oui, voilà, ça me fait mais... vraiment penser, j'ai un permis pour ça. Oui, non mais c'est ce que tu m'as fait en plus pendant le film, t'es en train de me dire, j'ai un permis pour ça. C'est vrai qu'on est vraiment dans, et puis c'est vrai que ça me permet de rebondir sur un autre point, le film est drôle. Mm. mais vraiment drôle, pas dans le sens où il est drôle, euh, il, il, on a envie de se foutre de sa gueule, on a envie de rire avec lui. On sent que Damien Léon, il est pas juste là pour faire du gore et être hyper sérieux, hyper rigoureux et hyper horrifique. On sent aussi qu'il se dit, je peux pas faire un truc sérieux en fait. Bah J'ai un... un personnage, c'est un mec qui est grimé en clown, mais qui a une gueule, euh, on ne sait pas d'où il sort, il sort d'un cirque complètement dégénéré, il se balade dans la rue, à limite en mode je m'en fous avec son sac, on dirait un clodo, je ne peux pas en faire un personnage vraiment terrifiant. Il faut qu'il y ait un petit côté euh, en... drôle et sympathique. En, en fait je idée. pense que ça nous parle parce qu'on sent qu'il a grandi avec les mêmes références que nous. Sais, même si c'est des références très très larges, hein, que ce soit American Horror Story avec l'espèce de clown dégueulasse, ou que ce soit avec The Mask ou avec plein d'autres choses, j'ai... Moi je pense, pense aussi à Scream tout simplement, parce oui. qu'on est vraiment sur une figure qui avance, qui est capable de se péter la gueule, c'est tout... ce, ce qui faisait la grande réussite de Scream, c'était que c'était autant un film qui était capable de, de vraiment terrifier, qu'autant par moment de faire rire lorsqu'on oui, a le qui gargues. littéralement se prend, les, se prend les pieds dans le tapis et se pète la gueule, quoi. Et on n'est même pas dans du Sky Movie, on est vraiment dans du Scream. Il y avait déjà cette ambition de la part de Wes Craven d'amener de la comédie au sein de l'horreur. Oui. Donc, euh, et même euh, ouais. tous les films des années 80, les teen movies et tout, ça se sent qu'il a baigné dedans. Ah, complètement. Et forcément, bah, ça nous pas puisque c'est des choses qu'on apprécie. Ah ben oui, oui j'apprécie bien, on oui. aime bien. Oui. Mais ouais, donc à partir de là, on pourra pointer du doigt tous les points négatifs qu'on veut, comme tu dis, il y a ce côté généreux, il y a ce côté, euh, ça nous parle parce que c'est notre génération. Mmh. Il y a ce côté euh, ludique de. Euh, bah, Vas-y, marrez-vous, monsieur. Mais j'ai l'impression qu'il a notre Mais quoi. je pense qu'il n'est pas si vieux que ça. Je crois qu'il a une petite trentaine tassé, mmh. un truc comme ça. Mais on sent qu'il y a le côté passionné et passionnant qui ressort, quoi. Donc, certes, on peut pointer du doigt le côté très amateur de la démarche. On peut pointer du doigt le côté euh, très simple par le moment de certains effets pratiques ou, ou de certains éclairages. Mais au moins, ben, on se marre, on mmh. passe un bon moment. On s'ennuie pas, Bon, même si on trouve le temps long quand même. Je mets quand même un trigger warning à tous ceux qui, sont... enfin, qui ont la phobie des clowns. Oubliez ce film. Vraiment, là pour le coup. Et les hémétophobes aussi. Mais ça oui. je pense qu'ils s'en doutent un petit peu. Oui. Mais voilà, pour ces personnes-là, malheureusement, ça ne pourra pas faire partie de vos petits plaisirs. Parce que je pensais à des personnes qui ont cette phobie-là et je me dis tout le film, pour le coup, pour eux, c'est vraiment un film d'horreur. Oh oui, complètement. Vraiment. Complètement. Et je pense aussi à la gamine qui joue dans le film. De Dieu, elle va faire des cauchemars toute sa oui. vie. Oh, oui. De Dieu, ouais, j'aimerais pas être les parents de cet enfant. Oh non. Euh, casting, parce qu'on a quand même un joli casting. Alors, soyons clairs. Le casting, c'est pas des gens qui sont non plus hyper talentueux. Les trois quarts, c'est leur premier long-métrage où ils ont fait que des petits rôles derrière. Donc il faut être indulgent là-dedans. Parce que donc Lorraine Lavara, qui joue donc Siena, moi, Elle, est bien. Moi, bien, ouais. Elle est bien. En fait, pour moi, c'est la plus grande réussite en termes mmh. de casting de ce film. Parce que... Ah bon deuxième plus grande réussite du casting de ce film parce qu'il y a David Howard Thornton qui joue art oui. qui a vraiment une gueule, c'est extraordinaire je veux dire, il est complètement possédé par le personnage et je le trouve à, à mourir de rire, on le sent qu'il s'éclate. Le maquillage lui va vraiment bien quoi. Ouais, le maquillage lui va vraiment mmh. bien et c'est un truc de fou. Euh, après voilà, Kayla, Kaylee Eyman qui joue Brooke, euh, on peut citer Jenna Canel qui joue Tara, on peut citer Catherine Corken qui joue Dawn, on peut citer euh, Samantha Scafidi qui joue Victoria sous un sacré Sacré paquet de maquillage, euh, on peut citer Felicia Rose, on peut citer Casey Hartnett, enfin pour moi c'est ça le souci, c'est qu'on passe les deux acteurs principaux, le reste du casting ouais. c'est quand même pas ouf. Ouais, je pense à la, à la maman des, des deux enfants qui est... Catastrophique, oui. catastrophique, oui, oui, oui. c'est la cata, mais c'est le souci entre guillemets dans ce genre de petite prod, oui. c'est là où le film arrive à s'éclipser par le biais de ses deux interprètes principaux qui sauvent pour le moi quand même... Extrêmement bien la mise, mm. c'est que généralement ces films là c'est joué par des mecs ou des, ou des meufs qui sont pas hyper talentueux ouais. quoi, et qui ont du mal à parce nous parce faire rentrer dans leur personnage. Les plus, les plus grands acteurs qu'on ait pu rencontrer, euh... ben non, clairement. À partir du moment où tu me dis que l'acteur le plus connu de ce casting c'est un gamin qui à un moment joue le fils de Cobra Kai, on, Il y a voit, un moment... on voit trois minutes. Il <rire> y a un acteur de Cobra Kai, voilà, petit, petit coup de cœur au niveau série, regardez là. Euh, vraiment, il apparaît trois minutes dans le film et j'étais là. <rire> mais c'est un acteur de Cobra Voilà, c'est le seul, la seule personne voilà, qui. a C'est la fait seule un peu star connu. de, de voilà. ce voilà. film. Bon, je pense qu'il doit y avoir quelques acteurs secondaires ou tertiaires qui ont peut-être interprété des, des grands rôles à une époque, mais on les reconnaît non. pas parce que peut-être c'est vraiment des tout petits clins d'œil. Mais voilà, disons que vous enlevez les deux acteurs principaux rapidement le casting devient un petit peu bancal et maladroit, et ça se tient pas. Et après, niveau musique, si vous aimez la Retro Synthwave, euh, ce film, euh, c'est un bonheur pour les oreilles. Vraiment, il n'y a que ça, du début à la fin. C'est absolument oh, Ils saisissant. ont passé du Time Cop 1984, j'étais tellement heureux. Ah oui, non, non, mais ils se sont éclatés là-dessus. Euh, bon, on arrive à la fin de cette vidéo sur Terrifier 2. Qu'est-ce que tu en retiens, mon cher Hugo Eh bien, bah, un bon moment, avec des bonnes idées. Avec l'envie de voir la suite quand même. Mmh. J'ai quand même envie de... Euh, je suis curieux. Okay. De voir ce que ça va donner et de voir ce que ça peut aussi apporter euh, dans l'avenir du cinéma de genre. Ouais. Alors, moi, je pense que ça apportera pas grand-chose, mais bah, on, euh, se marre bien. on se marre bien sur l'instant. Non, je pense que clairement, par contre, ça va ouvrir des portes à Damien Léon. Des portes qu'il oui. aurait jamais eu l'opportunité d'ouvrir s'il n'y avait Pardon. pas eu ce film. Honnêtement, ça m'étonnerait pas que d'ici 2-3 ans, on se retrouve... Pour reparler de Damien Léon, mais avec un plus gros budget et avec de plus grosses ambitions, ça sera à peine ça étonnant. Ouais, non, mais ça sera à peine étonnant parce qu'à mon avis, vu le succès qu'a eu son film là, il va forcément être démarché par des personnes. Oui. C'est obligatoire. Euh, le film en tant que tel est marrant. Je pense pas qu'il sera distribué dans beaucoup de salles euh, et qu'il sera programmé à des heures normales. À mon avis, ce sera des heures très tardives. Mais si vous avez l'occasion de voir Terry Fire 2 de Damien Léon, vous passerez pas à un mauvais moment. Alors, c'est bien, je le redis, n'y allez pas tout seul. N'y allez pas tout seul, n'y allez pas si vous avez peur du sang, n'y allez pas si vous avez peur des clowns, n'y allez, si allez pas si vous aimez pas le gore. Et n'y allez pas si vous attendez un film sérieux. Voilà. Sais, voilà allez, voir un allez, allez voir Anana. Un... Allez voir à la nuit fantastique. Euh, voilà. Euh, voilà, non mais allez vous taper une bonne barre, bien entouré, en sachant que vous allez rigoler et que vous allez passer un moment fun. N'y allez pas en vous disant que ça va être le film d'horreur de votre vie. Ça n'est pas le film d'horreur de votre vie. Clairement, Clairement pas. pas. Mais vous passerez un bon moment devant. Merci mon cher Hugo. Ouais, merci à toi. Bah, je t'en prie, tu sais bien Comment que, que c'est un plaisir. Quand tu reviens ici. Euh, normalement, on va se revoir dans pas longtemps. Oh oui. Normalement. Oh, oh oui. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. un peu plus sérieux. Oui, beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus sérieux. Beaucoup sérieux. Plus sérieux. Mais oui. toujours un film d'horreur. Oui. Mais toujours. Mais beaucoup plus sérieux. Forever. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Allez, salut. Bah ben non. Si. En fait, à la fin, le personnage du premier film qui survit, qui est complètement défiguré, qui est dans un hôpital psychiatrique, accouche de la tête de Hart, qui a été emmenée par la petite fille que Hart voit dans le 2.